Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Yves wesh je suis ingénieur biochimiste de formation. J'ai travaillé toute ma carrière à l'international, dans une grande entreprise, un éditeur international de logiciels. Depuis dix ans ou une douzaine d'années, je me suis concentré en plus de mon travail sur la gastronomie. J'ai publié une dizaine d'ouvrages sur la gastronomie, donc deux ouvrages de référence sur la gastronomie lyonnaise, des ouvrages qui me tiennent à cœur en 2018 et en 2020. Euh, je donne bien sûr des conférences privées au public sur euh, la gastronomie lyonnaise, de préférence, mais pas que. Et puis, euh, je suis chroniqueur depuis 2010 sur France Bleu, dans une émission qui s'appelle « Les toquets, euh, Valence ». Alors, la cuisine, le vin, la gastronomie et l'histoire sont mes passions. Donc, euh, si vous avez bien compris, j'y consacre tout mon temps et toute mon énergie. Tout. <rire> tout, tout, tout, tout, va, tout tourne dans ma vie autour de la gastronomie. Alors, nous avons mis en place un nouveau cycle de conférences pour cette nouvelle un universitaire euh, intitulé « À la table des puissants ». Donc euh, l'objectif de ce cycle de conférences, c'est de décliner, euh, comme toujours, pour ce qui nous concerne, la gastronomie, la cuisine, les arts de la table, mais euh, au travers d'une un, vision qui est la, la table des, des, des puissants de ce monde. Euh, les puissances euh, étant les ducs de Bourgogne, qui ont été euh, fabuleux, et euh, les plus puissants seigneurs de l'Occident au XIVe et XVe siècle, qui ont laissé à l'histoire de fabuleux festins, dont le festin de, de, de, de du Faisan, dont nous parlerons, des festins euh, qui, avaient, euh, qui, ont les, qui étaient organisés avec plusieurs services. Entre ces services, nous avions des entremets monumentaux. Ces entremets étaient construits avec force. C'était des spectacles en fait, des véritables spectacles construits avec force machinerie, automates, parfois ils crachaient du feu, ils envoyaient des feux d'artifice et aussi ils sortaient de ces entremets somptueux euh, des personnages exotiques, voire des animaux sauvages. Donc c'est une belle, une belle épopée que nous allons vivre avec les ducs de Bourgogne, surtout qu'il y a très peu d'ouvrages sur la gastronomie pendant la, auprès des ducs de, à la table des ducs de Bourgogne. Et nous parlerons aussi de cette jusqu'aux années 1950, où Dijon a bien failli ravir le titre de capitale mondiale de la gastronomie à Lyon, mais je ne vous en dis pas plus. Ensuite, euh, nous, nous allons traiter, c'est l'introduction, mais c'est pas grave, c'est la mondialisation à table. Euh, je, je préfère le traiter en introduction parce que. Souvent, on voit arriver sur nos étals des cerises du Chili au mois de janvier et on pense que la mondialisation est intervenue avec l'avènement des transports au 19e et 20e siècle. Mais non, la mondialisation, elle a démarré il y a 20 siècles, à l'Antiquité. Tous les produits convergeaient déjà vers Rome et cette mondialisation s'est poursuivie sans jamais s'arrêter avec les invasions arabes, les croisades, les découvertes des, des, des Amériques par les explorateurs qui nous rapportaient autant de produits qui se sont inscrits dans la gastronomie Française et lyonnaise aussi, hein, bien entendu. Donc c'est une belle histoire de 20 siècles que nous allons regarder, surtout au travers de l'histoire de quelques produits emblématiques aussi, comme le thé, le poivre, le sucre. Je crois, je crois qu'on pourra en parler longuement. Alors, euh, parmi les puissants, il y a aussi les rois de France. On essaiera d'investiguer au travers des menus et des, des grands dîners qui ont été donnés euh, L'évolution de la gastronomie à la table des rois de France, depuis François Ier à la Renaissance, où on avait certain rapidement, jusqu'au faste de Napoléon III au milieu du XIXe siècle, en passant par les, les soupers donnés par Louis XIV, où il y avait 300 personnes qui assistaient à, à, son, à son repas, ou euh, Louis XV qui lui euh, se mettait au fourneau pour cuisiner, parfois pour ses maîtresses, il avait demandé. Nous irons un peu plus près de, de nous, à la table du Palais de l'Élysée, où euh, on verra aussi l'évolution des, des, des grands menus depuis 1900. Par exemple, quand la, la reine d'Angleterre est venue en France vers 1900, le foie gras lui était servi, c'était le 13 plat d'une suite de 20 plats. Alors qu'en l'an 2000, quand elle est revenue, il n'y avait plus que trois plats et le foie gras n'était que l'entrée. Hein. Donc vous voyez que le temps politique a, la place, a pris la place sur le temps gastronomique. Et puis, on verra comment la cuisine, la table de l'Élysée était normale sous François Hollande, à peu speed sous Nicolas Sarkozy, très convivial, sous Jacques Chirac ou véritablement monarchique, sous Mitterrand. Enfin, euh, nous retracerons l'histoire des grands chefs, euh, euh, français des 19 et 20e siècles. Ce sera une conférence totalement dédiée à ces grands chefs, en commençant par Otonin Carême, qui a été le premier grand chef connu, en tout cas euh, en France, et puis, mais était connu à l'international. Bien sûr, il y, eu, il y aura aussi Auguste Escoffier, il y aura Paul Bocuse, mais dont nous parlons autrement, donc on, on ne fera qu'une synthèse, on parlera de Boucheron, de du Ducasse, on parlera aussi de chefs qui sont beaucoup moins connus mais qui ont laissé leur empreinte, par exemple André Soltner qui est parti euh, s'occuper du restaurant français à l'exposition universelle de New York en 1939. Et en raison de la guerre, il n'est jamais rentré, ça a duré deux ans. Et à la fin de l'exposition universelle, il s'est installé aux États-Unis. Il a formé des générations de chefs qui ont donné naissance à la gastronomie française, à New York en tout cas. Et on parlera des frères Roux qui ont fait un peu la même chose, mais dans les années 60 en Angleterre. C'est dur labeur d'introduire la, la cuisine française en Angleterre. Enfin, nous terminerons. Euh, ce cycle de conférences, par quelque chose qui est un peu différent, mais qui me tient à cœur, qui n'est pas vraiment dans, dans le cas de la table des puissants, c'est euh, la gastronomie autour des fêtes religieuses. Comment euh, des fêtes païennes, des célébrations païennes qui, qui existaient depuis 25-30 siècles, ont été transformées en, en, en fêtes religieuses au 5e siècle, et puis sont devenues euh, euh, des fêtes qui ont euh, marqué euh, des générations et des siècles de... de des civilisation en France, en tout cas jusqu'au XXe siècle, et comment toutes ces fêtes religieuses ont donné naissance à leur cohorte de, de, de gastronomie pâtissière ou, ou, ou de confiserie. On pourra parler de l'histoire de, de la galette des rois ou de, euh, des crêpes de la chandeleur, voire des bugnes. Pourquoi pas de, de la colombe de la Pentecôte, on parlera aussi de la bûche de Noël. Et puis euh, on essaiera de faire un petit tour des, des célébrations de Noël, comment s'articule la gastronomie et les traditions autour des, des célébrations de Noël euh, euh, en fin d'année. Voilà donc euh, ce cycle à la table des puissants euh, se déroulera le mardi de 18h à 20h du mois de janvier au mois de mai 2022. Donc ça sera pour l'année prochaine. Euh, comme d'habitude, ces cours euh, seront toujours euh, remis dans leur contexte historique, politique, économique, social, euh, pour qu'on mesure bien les enjeux qu'il y avait autour de la gastronomie. La gastronomie n'évolue jamais seule. Hein. Et puis voilà, donc euh, j'espère qu'on va se cultiver et se régaler. Donc euh, si cela vous tente, je vous invite à ma table, dépêchez-vous de vous inscrire.